Varina fafavera va vachebook, isvayoniaks, Isufli, Isubrube, Isuzana, Isutalpeyot, Chinondragen, Vachebook de Bakafiax, Vertar. Vachevielle a Riekon Bazev da Soluif Credem, me batel, Zogorewar. Tene, Shina fazana. Shina favuida, va Askira da kotan, va Doda Roredud. Il va qui va le fatama de la va de la vie de la vie de de la Va la vie de la bagala de la va de la vie Sulon, gusanegara, isgu noelasha, isgu bifa, isgu plataera, isgu archek, rinonuin, bene vehala, dem noelasha, ik bene shinafa vehala, dem mamewavaha, isgu bu, capburerin du lembu, arifli, rinon, rofaveni, trabe vuoniche, taneasha, is market place, is Va orig Shinon Digin, Toulon Ish de Gamtara, Ganrin, Isish de Jonukei Isudor, Rinon Deban, Ish de Shoba, Rinon Walzilina, Ish de Shoba, rinon Askina, Kapbure Shinafiax, islive Vesin Favev, Tatuilkara, Varina Fabagala. darin va aik isu vilei rinon alban skedal. Varin gutrasira isuskedara va aik isulospa isurje ja, isuvilei isuar shoba rinon albana pumav reme Fashebok de bacaf yaksem rinon faven va urige digin favev tatiavera purin Ikpuartan toulone valospa riwesa va, va jotera, isvabifa riwesa va pakera isvaburiwesa taksara Is davaint int goussi nudou l'el, isva riwes va di Is isva haïk dandosin ape vanusha jugemel. Agelta fa doda, zososabdur ganskeda pa, isen china fazana zana, chouetid fa korik, va aik isulospa, isu los pa, sinon alban skedaged. Askif darin va rinon alban a isegolel. Dene Fachebok, Jontika Mujarinda, Isugolerinda, Punik, Ispuyasa, Ispuartel, Ish de Choba Rinon Carolana Krulded, Toulon Sanengara Varavalduga, Isva Afigasutex, Isva Mamewavaja, Isva noelasha Remo de Bakafiax, Rinon Faven, Istaxa Ravanik, Isva Yontel, Isredura va bifa, is valospa, y va shek, purina faliota. Vayuna warzafa malseverinda va brubeupa, de realvonev. Tulon va, va kolaumayasa ageltusha. Is va bar sane mame wa baja, ta redura isusanigara, valodarie kaf, isulusumpa saf shek, ko e fashebok. Isse va batta joya wan Varin gu Kosmara Vashek Isou Yaks Isouzana Ganrin Rodulapena Pomav. Va plataera isfirvira isar fukorlax Purin nediv, tadavachek isou isuzana dragena pujontika, issuvilay malsaves, va isar fashebouk debakaf fiaks dricon kosmal Kazambik Vachinviroyad. viroyad Tanedir rava va in taf Isen va en vav In de Fukurlan lan chèk tir bokaf Dam kotar chèk rinonwin, Va ishinaf yaksenem Va vetuigas alinula raliumav. Isse va minaf a anendav, isse zobev va doda de debak divoned Antone de Koein Pested Musedaf. Vayoni Tarizani Soli Unev. Remetamava. Iseva Brubenyev Borkvonev. Tadava Malsavegera Vachignoni Ax. Isvetuigasa, Linulara, Tovearik. Is Debala Lise Vazobera. Iknendara Vadoda. Shorokaniv, Dikaravotav. Edeman Shek Iku Linulara. Grupelar Pune, kalvekon, di Chose megave. Toulon, vei draguer ravashina fa pomara, ok vei soular ravachek, ok vei elekar va saravalani Valanifli, ok vei grite va ravapata, ok vei golera Purishtaga, Va orig guerifachebo kafiko Koeti Waziliv, live. Vi va mal savegera ik vetuiga salinulara ke kontan faves ravashina fiaks karavotav. Vaduganyakirafa brubeopa favev, is, sevonev, Tadafura va musafa, isflikirafa fa zana, pukotan. Vaduganyakirafa brubeopa, Brocha Chafa i Isbalkaf ravera bolkeem, i s lotugijana ageltusha favev, isevonev sevonev, Tadavashina fiaks, a rofaved, ton musushapa. Merupteson va beta dralasha. Ik bettawavou paflizouk, toulon va wijisik, gugilda va datel, ik dashoba, tu la koe koe afigasoutex, ikumame wa waha, walzilina koe fachebook, ikkoe instagram, mana brubeo pa derre va rotuva fa brubeo pa kegort is kegola ra ta pomar va lo gugamta ra do internet. Koegola grashisa va rogam tasusha. Adim, va tubalkan bolk vonev, tatulokiewara va shinafa rokaravotara, isu rosulara, va rofavesafa isu keunisisafa tegira, nuve rokidasa, va minafa doda, isva jabudusha ke shinaf iaxem. Anaya, in de vashina fazana rotuluki ewav, va razegav ise va artel dokubav tatuluki ewa ravashinioniax tan bask chinon rewan tir drunara va raikan is gildara va mal saverinda vashinioniax gankorik. lo de shinaf la suganaya rem regroupel. Reme Fashebok debacafiaxem, isu koetiem, va milidafa isurostunafa bagala dafuv. Gutrasira isgolera golera poyik, isul spa, isu ja, isu vilay, isu arrinon alban, chignon jax varin pomade. Vasignon bolkenvad inderinafa bagala, ditir milidafa, is rustonafa, reme que Fachebohok de Bakaf Koetiem, Rinon Malsaven. Toulon, Vaurig, Ish de Coric, Rinon Waltegin, Dene Fachebohok, Favev, Tatudricara, Varina Fagolera, gusin, Dene Instagram, Isu Messenger, Isenovev, Davaja Gudana Zodoulel, Dene Fachebohok, Tosprilal, kan Messenger. Vatamava fa van tzara, va vachina fa zana nouvev. Tashina fa tamava fa zana flir, vachek, is orig, govidev, isse gotanam ziliv, ko e shinyono orig ho, isubolk, ko e kota fa tamava, don dive ve patejta lise sokel. Bane le vedre zoru saver, Ike Zoro Gan Fashebook, Ike Inch, Ike Fashebook Ireland Limited, Ike Sinaf